Passons maintenant à la troisième étape. Donc la troisième étape en fait consiste à amorcer une réponse à notre problématique en cherchant ben, des étapes dans le texte. Et c'est facile ici puisqu'elles sont données par la, la, la, les strophes. Alors vous avez bien sûr remarqué que ce sont des strophes parfaitement irrégulières. On a d'abord un 4-1, après il y a un 6-1, après vous avez ici un grand, une grande strophe qui, qui contient je ne sais combien de... De, de vers là il y en a 7 et puis il y a ces deux vers pour terminer bon donc c'est très irrégulier en revanche ce qui n'est pas du tout irrégulier évidemment c'est la versification qui est en alexandrin et puis ce sont des rimes suivies donc on ne peut pas vraiment considérer qu'il y a un travail formel comme on a pu l'observer par exemple dans Harmonie du soir et c'est donc plutôt la thématique qui prend le dessus alors quelles sont ces thématiques bah, la première, c'est euh, le moment précis où le crépuscule s'annonce, c'est-à-dire vraiment le moment où le soleil s'est encouché. Il y a ce moment où on a encore un peu de lumière, euh, mais elle va bientôt disparaître. Donc c'est l'instant fragile du grand basculement. Et donc c'est ce grand basculement, euh, c'est cette bascule vers le soir qui est, qui est ici euh, racontée. Et dans cette bascule, on voit apparaître immédiatement... Euh, l'idée d'une sauvagerie et puis d'un désir un peu louche, une alcôve, qui, qui fait son apparition. Donc on pourrait, on pourrait résumer ces quatre premiers éléments comme une sorte d'introduction ou le, le basculement du crépuscule le moment du basculement. La deuxième, euh, deuxième série de, de vers ici, est-ce qu'on peut vraiment parler de strophes d'ailleurs Ce n'est pas évident, je ne sais pas. Euh, J'aurais tendance à dire que non, mais je ne parlerai pas de strophes en fait, parce que pour moi des strophes ça vous supposerait qu'il y ait une certaine régularité justement. Bon, enfin, on peut quand même parler de strophes. Toujours est-il que ici, c'est l'évocation cette fois-ci des, des gens qui sont écrasés de labeur. Et ça ressemble à une sorte d'éloge de ces gens dévoués pour les autres, euh, les savants, l'ouvrier, euh, les gens qui ont travaillé. Donc ici, on, il y a une forme d'accablement. Donc l'accablement de, des, des, des gens qui travaillent. La longue strophe qui suit, ou la longue série de vers qui suit, est évidemment l'évocation, cette fois-ci, de, de la turpitude justement, qui, qui fait son apparition. Donc on voit très clairement comment, finalement, comment se, se déroule ce poème. Un, l'apparition le, le, le, du crépuscule, bon, l'introduction du crépuscule, l'accablement des, des, des gens qui travaillent, le réveil de toutes les formes possibles de la turpitude, des, des ou de la turpitude humaine. Et puis, cette strophe-ci est l'évocation d'un moment de recueillement, de, de, de, de compassion, d'empathie euh, de la part de la voix du poète qui s'adresse à, à, à tous les malheureux, à, à tous les malheureux que, que, que cette humanité euh, comporte. Et enfin, c il y a une chute, cette chute ici, qui met en scène une sorte d'ironie du sort, c'est-à-dire que ces gens qui ont, euh, qui ont souffert ne l'ont fait sans même connaître un moment de, de, de répit. Donc c'est un, un, une sorte de conclusion ni euh, ironique, ni méchante, ni euh, pathétique, on ne sait pas trop, vis-à-vis -vis de cette hum humanité souffrante. Voilà, donc quatre, c'est 1, 2, 3, 4, 5 strophes, cinq étapes euh, qui, qui permettent de présenter ce poème. Il suffit d'appuyer sur les strophes. Alors, essayez de leur donner un titre. Ça serait l'exercice. D'ailleurs, je vous le suggère ici. Essayez de proposer un ou plusieurs titres pour chacune de ces strophes. Ça vous aidera. Ça, ça va être le travail du jour. Et puis, ça vous aidera surtout à préparer votre présentation orale. Voilà, c'est à vous de me proposer un titre. C'est le travail à faire qui est juste en dessous. Voilà, braves gens. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous dis à bientôt, dès que possible, quand on pourra se parler dans le dans les visioconférences, puisque bah, je vais faire en sorte de ne pas vous faire l'infamie de vous convoquer à 8h devant votre ordinateur. Je pense que vous y passez déjà suffisamment de temps. Dites-moi par email s'il y a besoin de quoi que ce soit, et je ferai de mon mieux. De Demain, c'est une journée très très chargée, qui pour moi commence à 8h et se termine à 18h avec trois autres réunions par an prof. Donc je n'aurai pas le temps de dire, ouf, hein. j'enseigne. Je, je, 6 heures Et puis après, j'enchaîne avec 3 heures de réunion par emploi. En 9 heures, je vais être en public. Donc vous pensez bien que je ne serai pas en train de consulter mon email. Toutefois, mercredi, je le ferai. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt.